Oh, everyone. Bonjour tout le monde. Au cours des dernières semaines, des membres des Forces armées sont allés prêter main-forte dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées au Québec et en Ontario. L'Ontario et le Québec nous ont demandé de prolonger la mission de l'armée et comme je l'avais dit hier, notre gouvernement est en train d'en discuter avec eux. Nos membres font un travail extraordinaire pour aider nos grands-parents, nos parents et nos aînés durant la crise et je veux les remercier. C'est loin d'être un travail ou une situation facile. Ce matin, le gouvernement du Québec a rendu public le rapport effectué par les membres dans lequel il soulève plusieurs enjeux préoccupants. Plusieurs des constats contenus dans le rapport, comme le manque de personnel, figurent parmi les raisons pour lesquelles le Premier ministre Legault a demandé l'aide des forces armées il y a un mois et demi. Ce sont des enjeux sérieux qui méritait d'être porté à l'attention de Québec et on leur a transmis le rapport hier soir. J'ai aussi parlé au Premier ministre Legault plus tôt ce matin et je lui ai réitéré notre appui. Et demain soir, je compte soulever l'enjeu des conditions dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée lors de mon appel hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Tomorrow, I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. During the first few weeks of the crisis, people's lives were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone, from students to young professionals to families. So, we brought in the Canada Emergency Response Benefit to support people until they're able to get back to work. And to help as many Canadians as possible keep their jobs or get hired, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. We now have over 45,000 jobs available for young people. If you or someone you know is interested, go to jobbank.ca to apply. Now, as provinces and territories restart some activities and many people head back to work, fewer people will need the help of the CERB. But the wage subsidy will continue to be there to support Canadians and make sure they can get paid their salaries. Maintaining the connection between employer and employee is key not just to helping people get back on their feet, but to keeping our economy strong. That's why it's so important that employers take advantage of this program and rehire workers. Au cours des premières semaines de la crise, la vie de beaucoup de gens a basculé. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur job à cause de la pandémie. Ça a mis énormément de pression sur les familles, les jeunes professionnels, les étudiants et j'en passe. On a donc instauré la Prestation canadienne d'urgence pour soutenir les gens jusqu'à ce qu'ils retournent travailler. Et pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles de garder leur emploi ou de se faire embaucher, on a mis sur pied la subvention salariale d'urgence. On a aussi dévoilé un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants à traverser les prochains mois. Plus de 45 000 offres d'emploi pour les jeunes ont été affichées sur le site du gouvernement. Pour postuler, rendez-vous sur le site guichetemploi.gc.ca. On commence à reprendre certaines activités dans l'ensemble des provinces et des territoires, et ça veut dire que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation d'urgence. La subvention salariale d'urgence, par contre, sera là pour aider les Canadiens durant la reprise et faire en sorte que les employés soient payés convenablement. Maintenir le lien entre employeur et employé va aussi aider à maintenir la vigueur de l'économie. Si vous êtes un employeur ou un propriétaire d'entreprise et que vous n'avez toujours pas soumis votre demande, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Agence du Revenu pour le faire. Je le dis depuis le début, mais pour sortir de la crise, tout le monde doit faire sa part. Pour sauver des vies, les gens doivent continuer de pratiquer la distanciation physique. Pour relancer l'économie, les gens doivent travailler et les commerçants et les entreprises doivent avoir des clients. Donc, si vous êtes un employeur, réembauchez vos employés. Notre gouvernement peut et va vous aider.